Ma vie n'est qu'un instant Une heure passe chère Ma vie n'est qu'un seul jour Qui m'échappe et qui fuit Tu me sais, oh mon Dieu Pour t'aimer sur la terre Je n'ai rien qu'aujourd'hui je n'ai rien qu'aujourd'hui. Oh, je t'aime, Jésus. Vers toi, mon âme aspire. Pour un jour seulement, reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire. que pour aujourd'hui Que m'importe Seigneur Si l'avenir est sombre De prier pour demain Oh non, je ne le puis Conserve mon cœur pur Couvre-moi de ton ombre Rien que pour aujourd'hui Rien que pour aujourd'hui Si je songe à demain Je crains mon inconstance Je sens naître en mon cœur La tristesse et l'ennui Mais je veux bien, oh mon Dieu L'épreuve, la souffrance Rien que pour aujourd'hui Rien que pour aujourd'hui, je dois te voir bientôt Sur la rive éternelle, au pilote divin, dont la main me conduit Sur les flots rageux, guide en bien ma nacelle, rien que pour aujourd'hui, rien que pour Aujourd'hui, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vin bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui que pour aujourd'hui, près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe, je ne redoute plus les craintes de la nuit, adonne moi ô oh Jésus, dans ce cœur une place, rien que pour aujourd'hui que pour aujourd'hui, pain vivant, pain du ciel, ô divine Eucharistie, ô, un mystère sacré que l'amour a produit, viens habiter mon cœur, ô Jésus, ma blanche hostie, rien que pour Aujourd'hui, daigne m'unir à toi, vigne, sainte et sacrée, et mon faible amour te donnera son fruit, et je pourrai t'offrir. Cette grappe d'amour, dont les grains sont des amants, je n'ai pour la former que ce jour qui s'enfuit. Ah donne moi ô oh Jésus, d'un apôtre, les flammes, rien que pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui. C'est toi Ma douce étoile Qui me donne Jésus Et qui M'unit à lui Oh mère Laisse-moi Reposer Sous ton voile Rien que pour Aujourd'hui Rien que pour Aujourd'hui Mon Satan couvre-moi de ton malheur éclaire de tes feux la route que je suis. Viens diriger mes bords, aide-moi, je t'appelle, rien que pour aujourd'hui, rien que pour. Sans voile, sans nuage, mais encore exilé, loin de toi, je languis qu'il me soit caché ton aimable visage, rien que pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, je vole. Pour dire des louanges Pour le jour sans couchons, Sur mon âme aura lui Alors je chanterai sur la lyre des anges L'éternel aujourd'hui L'éternel aujourd'hui je chanterai sur la livre des anges, l'éternel aujourd'hui, l'éternel aujourd'hui. Alors je chanterai sur la livre des anges, l'éternel aujourd'hui, l'éternel